Thank you. Bonjour Pierre. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Pierre. Qu'est-ce qu'on fait On va marcher au D'accord. On prend la direction La Courneuve. On change à gare de l'Est et on prend la direction Porte de Clignancourt. Un carnet, s'il vous plaît. Merci. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Un, deux, Trois et quatre. Direction la Courneuve. On change ici, direction de temps en cours. Ah, il pleut. Tu as un parapluie Oui, j'ai un parapluie. Ah. Pour aller au plus, s'il vous plaît, madame. Vous allez tout droit, et après la grande place, vous prenez la première rue à gauche, et ensuite la deuxième rue à droite, et c'est tout droit. Merci madame. Oui, c'est ça, tout droit, après la grande place, la première rue à gauche, et ensuite la deuxième rue à droite. Passer en face. Première à gauche. La rue à droite. Madame, elle vaut combien, cette glace 100 francs, c'est cher. Oh oui, mais elle est belle. Oui, elle est belle, mais c'est cher. C'est pour offrir Non, c'est pour moi, mais c'est cher. 80, ça va Tu as combien 40 francs. 10 20, 30 et 40, 40 et 10, 50 et 10, 60 et 10, 70, 70, mais c'est 80, il manque 10 francs. Bon, 70 ça va, vous faites une bonne affaire, bah. merci, merci à vous, au revoir, au revoir. Au revoir. merci, au revoir. Au revoir. Il est 2 h On va à la fin du trône oh Oui Le métro est à droite. J'ai faim. On mange quelque chose Oui, des saucisses avec des frites. Qu'est-ce que vous prenez Quatre saucisses avec des frites, s'il vous plaît. J'ai soif. Qu'est-ce que vous buvez euh, Pour moi, un jus de fruits. Et pour toi Pour moi aussi, un jus de fruits. Et pour toi Pour moi, un verre d'eau. Et pour toi Pour moi aussi, un verre d'eau. Alors, deux verres d'eau, deux jus de fruits, quatre saucisses frites. 4 saucisses frites, 2 jus de fruits, 2 verres d'eau. Une saucisse frites, une saucisse frites, une saucisse frites, une saucisse frites. Deux jus de fruits, deux verres d'eau. De bon appétit. Un verre d'eau pour Isabelle. Pour toi Vincent, un jus de fruits. Pour Pierre, un verre d'eau et pour moi, un jus de fruits. Le 3. Le 4. J'ai perdu. Ah. Je joue encore. Oh, pas moi. Le 4. 9, 10, 0, 1, 2, 3, 4. J'ai gagné. J'avais gagné un lot d'une valeur de 30 francs. Merci On va se promener. C'est le marché aux puces. C'est l'opéra. C'est la tour Eiffel. C'est l'arc de triomphe. Je vais au marché aux puces. Je vais à l'opéra. Je vais à la tour Eiffel. Je vais au marché aux puces. Je vais à l'opéra.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 Ensuite, vous prenez la deuxième rue à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, tout droit. Nous allons apprendre à compter. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, un. 2, 3 et 4. Et maintenant, nous allons apprendre les dizaines. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Madame, elle vaut combien cette glace 100 francs. Oh, C'est cher. Tu as combien? 40 francs. 10, 20, 30 et 40. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.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 À, à votre, votre santé, santé.